Bonjour, bienvenue dans les chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, Laurent Houtan vous propose une thématique toute spéciale, Girl Power. Toute l'histoire des femmes a été écrite par les hommes, écrivait Simone de Beauvoir. Partant du constat que les femmes sont sous-représentées au Panthéon, dans les livres d'histoire, dans les mémoires, le collectif Georgette Sand des enseignantes, des journalistes, des historiennes, ont décidé de mettre en lumière certains destins absolument exceptionnels, ni vus, ni connus. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un catalogue des personnes oubliées de la renommée, et ce n'est pas non plus une manière d'affirmer les femmes sont mieux que les autres. Non, c'est plutôt un, un focus sur comment ces destins ont pu être aussi extraordinaires et être totalement ignorés. L'intérêt de ce livre, c'est de montrer les processus sociaux qui ont euh, provoqué l'oubli, comment on les a effacés, comment on a déformé leur histoire. Parce qu'une femme a le droit d'être euh, aux côtés ou derrière un grand homme, mais elle ne peut pas être la personne d'exception. Elle ne peut pas changer le monde en découvrant que la Terre est ronde, euh, en explosant les codes de l'art figuratif ou encore en dépistant des maladies génétiques. Alors vous serez vraiment étonnés, je pense, de toutes ces histoires et de tout ce qu'il y a eu autour, surtout. C'est un livre qui est aussi écrit avec énormément d'humour. De l'insolence, bien sûr, mais énormément d'humour. Donc n'hésitez pas, ce n'est pas une lecture plombante. C'est vraiment chouette. Bonne lecture. C'est l'un des métiers les plus mystérieux du monde. En effet, ceux qui l'exercent sont soumis au secret le plus strict. De quelle profession s'agit-il Eh bien, il ne s'agit pas d'agent secret, mais d'inspecteur au sein du prestigieux guide Michelin. Je vais vous présenter Le goût d'Emma, un roman graphique publié aux éditions Les Arènes et qui raconte l'histoire d'Emmanuelle Maisonneuve, qui fut la première inspectrice du guide Michelin. Elle en a d'ailleurs co-signé le scénario avec Julia Pavlovitch et c'est Kan Takahama qui s'est occupée des dessins. Le rêve d'Emmanuelle était donc d'intégrer ce fameux guide Michelin, c'est désormais chose faite, mais elle va vite découvrir l'envers du décor de ce métier qui continue de fasciner beaucoup de monde. Elle va notamment être confrontée à un univers masculin très présent elle va souvent être envoyée à sa condition de femme. Comme vous vous en doutez, Emmanuelle ne va pas se laisser impressionner et va démontrer à tout le monde qu'elle est parfaitement à sa place. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman graphique, outre la ténacité et le talent de sa protagoniste, c'est la plongée dans les coulisses d'un guide gastronomique. J'ai été impressionnée par le fait que la vie d'inspecteur et d'inspectrice soit à ce point exigeante et épuisante. De plus, j'ai vraiment adoré le dessin de Kan Takahama dans le style manga. En résumé, je conseille ce, cet ouvrage à toute personne qui aime les histoires de pionnières, quel que soit le domaine. Et si en plus vous aimez les mangas, n'hésitez pas, lisez ce livre. Voilà, à bientôt c'était quoi la thématique, déjà Girl Power Eh bien, aujourd'hui, j'ai un roman à vous présenter qui me fait penser un petit peu aux super-héros de Marvel. C'est une histoire écrite par Amy Bender, une autrice américaine, en 2013, aux éditions de l'Olivier. Alors, on est dans une famille euh, américaine, à Los Angeles. Il y a un papa, assez tranquille, fan de comptabilité, mais surtout ultra-fan des séries policières. Et puis, il y a aussi la maman, qui est une femme assez sensible, mais surtout qui est un petit peu désillusionnée et qui a besoin de pouvoir déployer un peu sa créativité. Et un frère, un peu autiste sur les bords, scientifique, toujours enfermé dans sa chambre à coucher. Mais surtout il y a Rose, et Rose est une petite fille a priori tout à fait normale. Mais aujourd'hui elle a 9 ans et sa maman lui a confectionné son gâteau préféré, son gâteau d'anniversaire. Mais il se passe quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire qu'au moment où elle va croquer dans ce gâteau au citron, elle va sentir tout d'un coup Autour des ingrédients, une espèce d'émotion l'envahir, comme une espèce de tristesse et un vide indicible. Alors c'est vraiment extrêmement étrange. Et au fil du temps, elle va se rendre compte que c'est quelque chose qui se reproduit systématiquement. Elle va, à chaque fois qu'elle est en contact avec un plat qui est cuisiné par quelqu'un, ressentir l'émotion qu'il y a à l'intérieur. Et ça va la conditionner toute sa vie et aussi être en rapport avec son futur métier. Si vous voulez en savoir plus sur ce super pouvoir, je vous propose de lire La singulière tristesse du gâteau au citron. Août 2011, Nouvelle-Orléans. Valé, serveuse et stripteaseuse, apprend la disparition de sa mère suite au passage de l'ouragan sur le Vermont où elle se rend alors. Elle retrouve les figures de son enfance la vieille Hazel à la mémoire trouée, sa tante Deb à l'âme toujours épi, et sa grand-mère qui vit avec une chouette. La disparue renvoie chacune à leurs idéaux. Se sont-ils dilués dans l'alcool qui floute le quotidien, dans la solitude de leurs tanières, caravanes, cabanes, ferme délabrée En fait, on est avec trois générations de femmes qui vivent en marge du rêve américain, dans un rapport féroce et organique avec leur terre. Une nature que l'auteur reproduit merveilleusement, tout comme elle parvient à rendre concrète en peu de mots la réalité des êtres. L'écriture est enveloppante et pénétrante. On y sent l'odeur de la terre après la pluie, la mélancolie de la perte, le poids des secrets. Et les hommes Ils sont là, mais en arrière-plan. Ils ne sont pas oppressants, ils ne sont pas lâches, ils ne sont ni caricaturaux, ni caricaturés. Ils ne sont juste pas les héros. Les hommes ne définissent pas les femmes de Earth, Spring, Mountain, qui donnent leur titre à ce merveilleux roman engagé et lumineux de l'américaine Robin MacArthur à lire « Quel que soit votre genre ». Les Figures de l'ombre est un film américain, biographique, dramatique, coécrit, coproduit et co-réalisé par Theodore Melfi, sorti en 2016. On est en 1962, dans une Amérique qui pratique encore la ségrégation raciale, avec des espaces pour Noirs, des toilettes pour Noirs, des emplois pour Noirs. Il faut donc une volonté à toute épreuve pour être accepté au sein de la NASA, un milieu très masculin, contenant une femme de couleur. La mathématicienne Catherine Johnson va participer et collaborer à nos différents programmes aérospatiaux de la NASA. Au début, traitée par ses collègues comme une simple calculatrice ambulante, elle va réussir, grâce à son ingéniosité, grâce à son intelligence et à sa prise d'initiative, à se faire accepter dans un milieu aussi machiste que la NASA. Il s'agit de l'adaptation d'un livre écrit par Margot Lee Sterly, qui met en scène la vie de la physicienne, mathématicienne et ingénieure Catherine Johnson, qui a participé et calculer les trajectoires pour le programme Mercury ainsi que pour la mission Apollo 11 en 1969. Ce film laisse l'espoir qu'avec une volonté de fer, on peut déplacer des montagnes ou du moins envoyer une fusée dans l'espace. Être féministe, gay, brillante, séductrice est déjà un défi de nos jours, alors imaginez il y a 100 ans. Michel fit aussi nos prénoms Janet. Michel Fitoussi est romancière, journaliste et éditorialiste au magazine Féminin Elle. Jeannette Flanner est née en 1892 à Indianapolis, dans une petite bourgade aux États-Unis. Sa mère projette euh, sa vie d'artiste finalement manquée sur ses trois enfants. Donc, Jeannette Flanner monte à New York pour devenir écrivaine. C'est son grand rêve. Elle va tenter de se conformer épouser un homme, mais elle se rend compte que finalement, elle aime les femmes, elle aime écrire et elle aime écrire du journalisme, faire du journalisme, écrire des reportages et des portraits. Elle part en correspondante euh, du New Yorker à Paris pendant 50 ans, où elle va décrire les personnages, la vie parisienne, la vie intellectuelle, les grands personnages de Pétain à Malraux, euh, toute cette période euh, d'une vie européenne euh, qui est, qui est très importante, très riche, et elle va nous décrire ça simplement. Ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est vraiment la simplicité avec laquelle Michel Fitoussi décrit cette femme. Euh, il y a... Il y a quelque chose de très factuel, de très simple, on ne va pas rentrer dans la psychologie du personnage, mais elle va nous, on va se retrouver confronté finalement à, aussi à nos rêves, à nos envies, à nos contradictions, puisque, euh, puisque cette, cette femme va toujours cacher sa sexualité aussi, va essayer de se conformer tout en étant cherchant à, à rester elle-même. Voilà, euh, je vous souhaite une belle lecture, et n'hésitez pas, osez, soyez qui vous êtes, soyez vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les titres présentés aux bibliothèques de la ville de Lausanne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et à tout bientôt